Écoutez les ça Sapiens, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir l'incroyable, le magnifique euh, battle mode finalement euh, du dimanche, le duel du dimanche tout simplement. Alors, je m'excuse, le euh, week-end dernier je n'ai pas pu vous proposer euh, de euh, battle mode. Euh, J'avais prévu justement de jouer contre euh, Kawatek. Mais finalement, alors lui était disponible, mais moi j'étais pas disponible, je devais euh, aller sur Paris pour justement un événement Hearthstone, etc. Bref toute une histoire et j'ai pas pu finalement tourner la vidéo en général, euh, je tourne la vidéo le vendredi euh, pour le dimanche, pour évidemment cette vidéo du battle mode mais voilà, je jouerai dans les prochaines euh, semaines, j'aimerais beaucoup évidemment jouer contre Kawa, euh, Kawa Tech, streamer Marvel Snap et euh, contre l'Ambi Series, Series qui est euh, finalement le, on va dire le deuxième meilleur joueur du monde ou le co-meilleur joueur du monde, le meilleur étant Moyenne, évidemment, joueur allemand, ou moyen, je sais pas comment on dit, moi je dis moyenne, euh, joueur euh, super sympa d'ailleurs, on a pas mal discuté, c'est très très cool, et euh, voilà, il gagne évidemment tous les tournois en ce moment, c'est tout simplement le euh, joueur de Marvel Snap qui gagne le plus de tournois, c'est indéniablement, vraiment indéniablement le meilleur joueur du monde, et on a fait un BO2, évidemment, comme d'habitude dans la vidéo d'aujourd'hui, D'ailleurs, il a adoré et il aimerait évidemment en refaire parce que voilà, l'affrontement est vraiment de très très très haut niveau avec des là pour le coup on n'a pas euh, joué fun, on a vraiment tryhardé avec des decks incroyables. Donc je vous propose très rapidement les decks, mais finalement ce sont en général des decks que j'ai déjà joués. Alors il y a le Serra Absorbing que j'ai présenté euh, cette semaine sur YouTube. Foncez, foncez, foncez, c'est tout simplement le meilleur deck du moment. C'est le meilleur deck cette semaine. Donc vraiment il faut, euh, il faut y aller. Donc voilà, j'explique pas les decks, parce que évidemment, dans la, dans les vidéos, j'explique je les, déjà les decks. Et le Thanos Death, voilà, que j'avais présenté il y a pas mal de temps, cette version là je l'ai beaucoup joué en ladder, euh, et évidemment en tournoi c'est la liste que je joue, c'est ma main liste si je puis dire, alors c'est rigolo parce que d'ailleurs cette liste là elle a été créée par moyenne, donc euh, voilà c'est son deck finalement. Euh, mais voilà, deck euh, génial évidemment Très très intéressant Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, va vous aider à progresser J'explique évidemment à chaque fois les thinking process Tout ça, tout ça Et puis euh, voilà, franchement c'est le match Où le niveau est le plus haut je trouve Et où justement les matchs sont les plus serrés Bref, euh, no spoil évidemment Je vous souhaite un délicieux euh, Délicieux visionnage et n'hésitez pas à me dire, donc voilà, moi j'aimerais bien euh, Jouer euh, l'ambi series Et euh, joueur euh, asiatique euh, J'allais dire correct. Mais je suis pas sûr, donc on va dire asiatique, mais je sais pas s'il si est coréen et, euh, et Kawatek. Mais voilà, si jamais vous avez d'autres noms à me proposer, vraiment euh, bah, n'hésitez pas. Euh, pour le coup, ça peut me donner euh, des idées. Voilà, encore désolé pour euh, la semaine euh, dernière, évidemment. Hein. L'idée c'est de faire vraiment tous les dimanches cette vidéo, mais, mais voilà, bon, j'essaierai de de ne de, de pas, euh, pas louper les, les prochaines et vraiment d'être disponible sur ce bon visionnage. C'est parti contre Moyenne, on va commencer tout de suite avec le Thanos Death et on partira euh, ensuite sur le euh, Serra Absorbing, finalement les deux decks un petit peu euh, dominants dans les tier lists, en tout cas les decks, euh, des decks que je joue en tournoi, que j'ai beaucoup joué en tournoi, avec lesquels euh, bah, finalement j'ai euh, une, euh, une bonne sensation, on va dire, c'est important aussi. Euh, bon, on a une main toute pourrave Donc ici, s'il snap. Alors, Moyenne, c'est un joueur. Alors, je sais pas si on dit moyen, Moyenne. Euh, c'est un joueur allemand, donc on va dire euh, euh, Moyenne. Euh, on va lui dire salut. Guten Morgen comme on dit. Hubert euh, Volken, évidemment. Alors. Euh, titi titi titi. Alors les pierres, euh, j'aime bien les recycler. À part la pierre verte que je vais jouer euh, principalement au tour 3 pour pouvoir enchaîner sur un tour 5. Mais voilà, les pierres, j'aime les recycler. La petite squirrel girl, squirrel girl qui tombe, ça peut être une version patriote. Euh, C'est assez intéressant. J'ai envie de casser Kiln. J'ai envie de casser Kiln. Alors, une version patriote, il peut y avoir Valkyrie, il faut faire attention. Donc oui, Moyen, c'est un bon joueur Thanos, euh, il performe beaucoup. Bah d'ailleurs, la liste que j'ai, c'est sa liste à lui. Euh, la liste avec le Dino. Il euh, y a l'Ambi-Series aussi, euh, que j'aimerais avoir dans l'émission. Euh, Co-meilleur euh, co joueur du monde, finalement, c'est vraiment les deux qui dominent la scène. Enfin, pour le moment, il n'y a pas vraiment de scène, mais en tout cas, sur les tournois online, c'est eux qui dominent. Et euh, eux, lui, jouent euh, euh, Iron Man à la place de Dino. Bon, quelle main horrible. <rire> on joue pas au jeu. On va là. En vrai, est-ce qu'il faut pas le garder pour le. J'allais dire pour le dernier tour, mais. Non, il faut faire ça. Hein. C'est un match où on peut pas vraiment leash. Parce que. Ah, oh, au casar. Bon. Très très compliqué là. Est-ce qu'on partirait pas en mode Magneto à gauche L'idée c'est d'essayer de gagner des lignes. Donc Magneto peut-être gagne une ligne tout seul. Et ensuite euh, peut-être essayer de gagner avec, euh, avec la Chavez qu'on va top decker au prochain tour. Mais là j'avoue que quand t'as pas Lock Joe, quand t'as pas t'as pierre verte aussi. Euh, quand t'as pas la pierre jaune pour avancer dans le deck. Waouh, elle est vraiment... Euh... Donc oui, ce deck-là, euh... bah, c'était il euh, y a deux jours, je crois. J'ai fait une, une série en stream avec. Ah, il snap, on va partir. Euh... Fait... J'ai fait une série de 100 parties, euh, 100 games, euh, pour un average cube de 1,21. Euh, en gros, j'ai fait 100 games et j'ai fait 121 cubes gagnés sur 100 parties. Euh, donc voilà, sachant que les, la, la moyenne du deck le plus haut, encore une fois, ce sont des moyennes. Euh... Pas des moyennes, euh... enfin vous voyez. <rire> euh... J'ai pas envie de PC à Tylan, je crois. On a vu Squirrel, des briques hasard dans son deck. Euh, donc oui, la, la, la moyenne du deck le plus haut, ça à l'heure actuelle, Shuri 0, je pense, ça doit avoir 0,55 d'Average Cube. Donc là, vraiment. 1,21, c'est monstrueux. C'est-à-dire que chaque partie, en moyenne, je vais gagner 1 cube 21. Et euh, donc voilà, on, on est vraiment sur un deck qui est, pour moi, meilleur en, en tournoi qu'en ladder. Mais même mon ladder, vous voyez, il est stratosphérique. Le lock. Le lock, le lock, le lock. Ok. Je vais pas snap. Ok, je vais euh... Alors j'ai pas snappé. Parce que je me dis aussi que lui il peut snap. En, en fait, je, si je snap pas, c'est que j'ai pas l'Ockjaw. Et lui, il peut aussi finalement snapper pour moi, entre guillemets. Et... Après, il peut aussi avoir des belles mains. Il peut aussi avoir des, ben des belles mains. Mais. Je pense que j'ai pas forcément envie de snap parce que justement il y a les euh, il y a subterranea, subterranea pardon, qui bloque totalement mon Lockjaw. Donc euh, je pense qu'avec Lockjaw, je snap. Subterranea en plus. Euh... Ouais, il vide bien sa main, c'est pour ça. Il a un vrai avantage. Bon, après on fait un peu de magie quand même. Donc il joue une version, euh, c'est ça. Hein, enchantress. Euh, enchantress, euh, une version patriote. La wave. Rock. Magneto. Oh, Magneto c'est cool. Magneto c'est pas mal du tout. Magneto ça me plaît bien. On va Thanos ici. On leash. Non parce qu'on est sous la wave. En fait le leash est pas mal parfois pour casser son ultron. Et Je pense que là on veut juste Thanos. Ouais Blue Marvel. Bon c'est un peu tricky. Et Chavez au mid. Est-ce qu'il peut ultron ici il pourrait Ultron ici. Il fait Ultron là. Euh, pas Ultron, euh, Onslow. Il gagne à gauche. Ah, ça fait égalité à gauche. Le problème, c'est que là, il me met un écart de ouf. Et là, euh, il me met un bel écart aussi. Il a 4 cartes en main. Il peut avoir des pierres aussi. Putain, je pense que je vais jouer cette game, mais je suis pas certain. J'ai envie de jouer cette game. Et je pense que sur une slow je perds. Mais je peux pas avoir peur de tout. Il y a beaucoup. On a, aussi... on a été bien pollué par les pierres aussi. Ça faut prendre en considération. Le snap n'a pas trop de sens. Je représente pas grand chose à snapper. Et décide d'abandonner. Ok. Bon, on a bien fait de nous pas abandonner. Ok, ok. Alors on est en mode méga tryhard. Hein. Je lui ai dit. Euh regarde à fond hein. ça regarde à fond mec hein. La pierre verte On va la garder à jouer sur T3 Et les pierres oui je les joue à droite Parce que comme ça j'ai pas l'information euh, Ça c'est vraiment chiant pour nous Quoique, que c'est chiant pour lui aussi Je pense c'est plus chiant pour nous Oh il y a ça les effets continus sont doublés Hop hop hop hop hop, hop. Ah oui on euh, ne va pas lui laisser une citadelle Dunslow quand même. Donc euh, voilà, l'idée c'est qu'au moins je sais que là et là, je peux jouer avec mon Lockjaw. Joe. C'est pour ça que mes pierres, de base, je les mets sur l'endroit euh, caché. Voilà. C'est de la logique, mais c'est important quand même de le dire. Donc là on était trois, donc je vais jouer mes petites pierres. Elle en général, je la joue euh, tour 2. Donc là je peux enchaîner avec Lich ou Dino. Alors le problème de Lich ici... C'est que finalement, euh, je vais casser ma propre main. Parce que c'est une main que je vais récupérer. En partie. Je me demande si c'est pas mieux, juste Lock Lockjaw. Ah, après, en termes de mana. Non, on va juste Dino. Dino à droite. On va Dino à droite. Le Khazar. Donc là, c'est le dernier tour. Euh, Est-ce qu'on liche Non. On va Joe et Wasp. L'Abomination, ok. La Wasp. Faudrait pas récupérer un, une pierre de pioche. Thanos, c'est bien, c'est un ton. Et on lui donne Magneto, Doom. Magneto et Doom surtout. Magneto et Doom. On lui donne Magneto et Doom. Euh... Et il a une main... Et comme ça, on voit sa main aussi. On voit ce qu'il a dans son deck. Donc la Chavez, nous, on vient de la piocher. C'est la nôtre. Et il a l'ultron... Il est beau son ultron. Je vais le garder dans ma collecte. Tiens. <rire> euh... Ça sera sensiblement Doom, hein. Marvel au mid Ah non parce qu'il y a Lockjaw pas ça hein. Ouais Bon c'était sûr qu'il allait concede ici Mais c'est pour ça hein. non, Moi dans ma théorie du snap Soit je snap T4 maximum Soit après je snap plus mais là, je snap quand j'ai logjo surtout avec ce deck-là. Bon, après, j'ai beaucoup plus d'infos maintenant. Euh, j'ai vraiment beaucoup plus d'infos sur son deck. Patriote, débris, Khazar, Blue Marvel, Abomination, Doom, Ultron. Il y a quoi que j'ai pas vu Mystique, mais c'est même pas sûr qu'il joue Mystique. Pas sûr qu'il joue Mystique. Euh, il a un deck assez lourd. Je pense qu'il joue de l'Early. Enfin, ouais, je pense qu'il y a de l'Early maintenant. Donc le gros du deck, je l'ai vu. C'est Blue Marvel, Abomination, Doom Ultron. Je pense que c'est un deck basé sur les points. Je pense qu'il joue pas Valkyrie dans sa liste parce qu'il a déjà Abomination, Blue Marvel en T5. Euh, en T4 il y a Kazar. Je pense pas qu'il joue d'autres T6 parce qu'il y a déjà Doom et Ultron. Il reste deux slots, sachant qu'en T1 il a que Squirrel, Misty Knight et il a pas de T2 dans son deck. Donc je pense qu'en T2, je pense qu'il y a des, c'est juste les T2 que j'ai pas vu dans son deck. T... Genre peut-être Mysterio. Mysterio et un autre truc de point j'imagine, je sais pas trop Mais ouais Bon en vrai le caillou euh... En fait c'est intéressant, je lui demanderai après Si snap parce que je, moi je snap pas et donc la, ma probabilité d'avoir Lockjaw est faible. Ou alors il snap parce qu'il a une bonne main. Je pense qu'il snap quand même parce qu'il a une bonne main. Un peu tiré par les cheveux de dire l'adversaire snap pas donc je snap dans ce match-up là. Mais en vrai ça pourrait avoir du sens. Alors je vais pas snap que quand j'ai Lockjaw. Hein. Je pense que après dans ce matchup là c'est un, euh, un peu compliqué de, de snapper quand tu fais Lish T4 mais... C'est quand même une. Dans certains match-ups, je vais snapper aussi quand j'ai euh, la pierre verte plus un T4 jouer. Euh... Enfin un T5 jouer T4. Et après il y a parfois des lieux évidemment qui vont nous faire gagner. Certains lieux, je peux snapper dessus, évidemment. Ok. Oh Tunnel quantique. Le snap. Le tunnel. Ouais, le tunnel, c'est évidemment c'est un lockjaw, hein, donc euh, voilà. Le fameux snap opportuniste, c'est cool. L'exemple le, rejoint le, la théorie. Et vous voyez, c'est intéressant, c'est vraiment. ça fait comme un match de poker. Enfin, moi je me considère bon joueur, donc on. Euh, là entre deux bons joueurs finalement Ce qui est très intéressant c'est que voilà ça fait comme un match de poker euh, On va pas vraiment au shotdown Vous voyez on arrive pas On n'arrive pas à toutes les games où on révèle nos points Ça se joue vraiment sur euh, euh, les snaps avant etc Et c'est super gourmand quoi C'est une super main là Par il faut pas stone aussi. Il y a une super main ici. Ok, ça change rien. De toute façon, il a eu le et tout. J'aurais des plays intéressants avec Pierre, Pierre et Pierre Bleu à gauche. Pour ensuite ramener mon Lock Joe ou ramener une créa que j'aurai ici. Essayer de dispatcher un peu. Mon Thanos qui peut être pas mal à la fin. Ah, il y a deux cartes que j'ai pas vues. Je vous montre souvent la scène, vous voyez. Moi, j'ai ça quand je joue. J'ai mes cartes. Bon, les, les pierres, je les mets pas sur le tracker, on s'en fout de... Je vous dis à chaque fois, mais... Moi, j'ai ça et ça. Et je vois les cartes. Et voyez, il y a des points d'interrogation. Ah oh, bah, c'est la Storm. C'est la Storm que je n'avais pas vue. Bon, c'est pas si grave, en vrai. Ça. de ah, toute façon, j'ai la stone. hein. Dans l'absolu... sur Big House non j'aime bien ça ouais super ça Le killmonger est pas si mal. Ah, on fait les points. Après ça peut être une Valkyrie. Je, je, ouais, la wave est. Euh, ah dommage. On avait le Killmonger, quoique. hasard Ça, ça coûte 3. Je peux le mettre à droite. Ça, c'est assez strong. Donc, ça ferait ça. Et euh, je décalerai... Euh... Lui, il est gros. Je vais sûrement faire ça. Et je finirai par Thanos, Wasp. Thanos à gauche, Wasp ici. Ouais j'aime bien J'aime bien j'aime bien Il a deux tours pour faire beaucoup de points on... En vrai en quatre tours on a fait énormément de points quand même Même si à ce Blue Marvel il a plus qu'un tour ouais, bon. Je pense que ça change rien Là on a la Wasp Et on a euh, le Magneto C'est un peu pareil en vrai Autant faire Magneto Deux points Okay. Bon il se garde un point Il sait qu'il a perdu Je pense que Blue Marvel ou pas ont gagné ici Ok On veut une carte sentinelle On risque de pourrir un peu notre main Après ça... Ah, je sais pas, il y a peut-être un plan de jeu un peu alternatif Où je prends la sentinelle C'est un peu bizarre mais Je vais me laisser tenter par ce play Je vais me laisser tenter par ce play je crois content <rire> on a bien fait comme si on savait ok à la chance aux audacieux bon d'abord la stone je préfère récupérer la stone patriote La Soul qui fait avancer dans le deck et la Wasp, ça c'est un peu moche. On a ça. On va faire ça. Remarque, la déesse a été détruite. Sachant que c'est lui qui a l'init. Je pense que ça a du sens. Il peut faire un débris ici. En non, mystique. Non, on va faire ce play. Dommage pour la déesse, mais. Détons Odin. Ok. On peut leash, comme ça, ça pète son Ultron ou son docteur Doom. Je pense qu'on a perdu cette game. Je pense qu'on a perdu cette game. Mais le leash, en vrai, si je lui pète euh, voilà, Doom ou Ultron, c'est quand même assez cool. Il y a peut-être Blue Marvel ici. Et voilà. Et il a pas de cartes qui mettent des... Après, il peut faire plein de petites cartes à la fin. faudrait faire quoi ici Ça ne fait pas gagner. Je pense que c'est mieux que rien. Je crois qu'on va juste Doom à gauche. Hein. Ouais, je pense que là, c'est mort, mais... Je pense que ce play-là, il est OK. Mais voilà, il n'a pas Doom, il n'a pas Ultron. Vous voyez, si jamais il a une main un peu lourde, bah finalement, il a combien de cartes en main 6, ouais. Bon, normalement, il est censé avoir des petites merdes à jouer, mais je pense qu'il va plutôt faire 3 créatures dans le tour et là, il gagne. Mais en vrai, s'il a qu'une grosse créa ou même 2, deux, 2, bon, deux, normalement, il gagne parce qu'il y a quand même euh, double patriote plus blue. Normalement, Lich, il ne faut pas faire le, le faire dans le match-up. Mais là, c'était mon play, mon seul play, finalement. Viable, du moins. Donc, faut voir. Ah. ah, Doom Il a. Ah bah, GG. Oh non, il a chaté son Doom. Et la Wasp, pas 22. Ok, bon, bah, GG. Rien à dire. Bon, de toute façon, il gagne sur toutes les lignes. Il nous reste encore 3 euh, matchs. Donc, on en gagne 1 sur les 3. Sur les il y a moyen, il y a moyen. Voilà, ouais, c'était complexe. Belle sortie, Patriote, Mystic, Blue Marvel, le Doom à la fin. Euh, notre sortie est un peu moisi. Sous le Lock on a récupéré la Wasp. Et une autre pierre. Le Snap ne sert à rien. Chute du guerrier. Ça peut être pas si mal, chute du guerrier pour nous. Vu que c'est la bagarre. Ok. pas pété chute du guerrier je crois. Je vais faire la réalité ici. Juste pour recycler. Pombre en lent. Eh pombre c'est pas si mal pour nous. Hein. Pombre, c'est même bien pour nous. Je vais mettre timestone ici. Pombre en lent c'est pas mal pour nous. Parce que là, c'est vraiment un lieu où il y aura égalité. Vu que lui, il détruit pas les lieux. J'ai vu tout son deck maintenant. Wasp, Squirrel, Misty Knight, Mystic, Patriot, Storm, Debris, Khazar, Blue, Abomination, Doom, Ultron. Ouais, ma death elle va être cool. Je sais pas s'il faut leash. Il y a un lockjaw. Plutôt comme ça, hein. Wave, ok. Euh, wave, wave, wave. Je pense qu'on va doom. Comme ça on a une créa ici pour le dernier tour. Je pense qu'on est pas trop mal. Ouais, les lieux, c'est des lieux chiants pour lui. C'est un deck qui a besoin de prendre les trois lieux, c'est un deck de points. Lui, c'est pas un deck counter, il a zéro carte counter, à part Storm un peu. Mais vraiment, son but c'est de faire des points sur les trois lignes. Et là, il euh, y a une ligne qui est un peu compliquée. Euh, Celle-là, ça fait pas de points. Donc euh, en gros, c'est comme si je bloquais celle-ci et je lui disais bah tu dois gagner sur deux lignes ici. Donc c'est un peu compliqué. Sachant que moi, je peux vraiment juste bourriner une ligne. Après, il faut quand même toujours avoir le, la petite créa sur Pompelan. Mais bon, lui, il peut pas gagner avec les dooms, les Ultrons, les trucs comme ça. Donc euh, là, c'est vraiment des lieux qui sont chiants et qui m'avantagent énormément. Le Doom est bien parce qu'il va casser les rocs. Il faut quand même casser les créas. Donc là, il y a le Doom. Donc, on se bagarre. Ok. Donc là il faut que je mette un truc à droite. Donc il y a plusieurs lignes de play. Je peux très bien faire la space stone et le dino parce qu'il est gros sur chute du guerrier pour gagner chute du guerrier. Je réfléchir s'il n'y a pas un play avec juste euh, Odin ici. Peut-être Odin ici c'est mieux. On hein. prend 5 points là. Ça, ça, ça fait la bagarre. Je pense c'est mieux Odin sur Doom. Ouais, le Pombre en c'est horrible. Euh, Pombre en c'est un peu comme le Cosmo cramosi quand on joue Serra Control. On ouais, va essayer tous les lieux. En fait, les, les decks. Et vous voyez, il n'y a pas d'archétype. C'est-à-dire que les lieux ne cassent pas des archétypes. En général, les lieux cassent des types de decks. Vous voyez, c'est différent. Par exemple, les lieux où on ne peut pas y jouer, comme ça, ça va favoriser les decks euh, qui, jouent, qui peuvent jouer sur deux lignes. Et typiquement, les decks... Et c'est pour ça que c'est pas une histoire d'archétype, parce que son deck, c'est pas un contrôle. C'est un deck tempo puissant, un deck à points. Mais c le pombre branlant c'est le même counter que s'il jouait... Euh Serra Control. Serra Control, t'as besoin d'aller sur toutes les lignes. Ouais, et on gagne à l'écart. GG, Ouais. Ah, sacré match. Sacré match. On va partir maintenant sur le euh, contrôle Serra Absorbing, pareil que j'ai proposé cette semaine. Euh, le meilleur deck de, de la semaine, j'allais dire de la méta, mais oui de la méta mais de la semaine. Hein. Chaque, vous savez chaque semaine la méta elle change sur ce jeu, c'est pour ça que c'est très intéressant. Donc Serra Absorbing, euh, vous avez la liste ici, euh, liste intéressante, liste assez tricky, pas très proactive, euh, mais très réactive pour le coup, donc il euh, y a plein plein de choses à faire avec ce deck. Mais voilà, il y a des counters qui sont secs, si je puis dire. Comme euh, les Sandman, les Lich. C'est risqué. Parce que c'est possible que là, il sortent un Lich. Par contre, contre Shuri, on est pas mal. Euh, un Lich, hein. ouais, un Thanos Lich. Bon, c'est cool, on a l'Angel. Je pense que ça nécessite pas non plus un Snap, juste une Angel. Mais Angel Bishop, c'est Snap. Angel Serra, c'est Snap voyez oui, des combinaisons comme ça. En fait, Bishop Serra ou Angel Serra, je snap. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Les snaps agressifs vont être réalisés par les joueurs qui connaissent leur deck. Il faut connaître votre deck. Donc lui, il snap. Euh, mais bon, voilà. J'accepte. C'est pour ça que je snap pas. Parce que si je snap et que lui, il contre-snap, on va tout de suite jouer 4 points sur une game où on n'a pas vraiment d'informations. Ce serait un peu de la folie. Donc là, il a son lock Joe. En vrai c'est cool d'avoir les sentinelles. Pas ah, une au moins. Magnifique. En vrai magnifique hein Ça me fait penser, même ce qu'il y a derrière, ça me fait penser à au dernier Thor là. Love, ten... Love, euh... Love and tender de poulet là. Ou à un moment ils sont sur une planète, il y a des trucs comme ça derrière, bref. L'autre J'ai pas envie de mettre les vibraniums. Bon je lui donne l'info. Hein. Je lui donne l'info en mode... Euh... J'ai le Cage. Hein. Mais bon. Est-ce grave Non. Je ne crois pas. Par contre, je vais prendre un leash de, de violent là. J'en ai bien peur. C'est chiant pour son... Son Lock Joe en vrai. Parce que là, t'as pas envie de polluer ton deck. Là, t'as pas envie de prendre des malus. Et là, t'as pas envie d'avoir des sentinelles qui te bloquent la main. Ok. Oh. Ok. Il a pas son lockjaw. Joe. Nice. Ah, je prends le lich. Je... Non, bah, pas tout de suite, mais. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Je pourrais presque snap. En vrai, T5, s'il fait pas leash, je snap. Après, c'est un peu évident. Quel mongueur. J'ai quand même envie de snapper. S'il qu fait que leash En vrai j'ai quand même envie de snap Franchement enfin, s'il qu fait que leash je peux jouer tellement de cartes quand même Vous voyez Il aura pas beaucoup de points Je pense que je vais snap Je pense que je vais snap Parce que là même s'il fait leash c'est pas comme s'il avait des points Vous voyez c'est pas comme s'il avait fait Lock Joe Sur une ligne j'ai 12, 13, 14 et je fais Lish et en vrai, cette ligne-là, il y a 14, c'est dur à aller la chercher, et moi, je peux me concentrer sur une autre. Enfin Là, je parle comme si j'étais lui. Là, bah, il n'a pas beaucoup de points, et la liche elle fait que 3 points. Donc, euh, liche ça défonce ma main, mais quand bien même, il a pas de points de point on board. Donc, T6, il va faire quoi Genre un Doom, moi, je peux quand même jouer plein plein de petites cartes, hein, finalement. Donc, je pourrais jouer Vibranium, ça pour 1, euh, ça pour 2, ça pour 1. Enfin, vous voyez, je peux quand même élargir un petit peu le, le, le board, et ça peut l'emmerder. Donc... Euh... Donc je crains pas trop la liche. Il décide de jouer, c'est intéressant. Donc liche, Ça me fait chier quand même. Hein. Attention. Bichop. Hein. Bon Bichop ça fait des points. J'ai beaucoup à gauche. Hein. Je crois que s'il fait que Doom, c'est chiant. Je vais laisser à droite, je crois. Je crois que je vais juste essayer de prendre à gauche et euh, ici. Sur Doom, j'ai 6, 7... Bon, ça veut dire qu'on a fait un beau snap. Ça veut dire qu'on a fait un super snap. Je pense qu'il avait peur quand même avec cet Angel. Ce Bishop, c'est un bon top deck. Même si j'avais des top decks de fou. Hein. Genre l'Azmat, c'était la fin du monde. Ok, waouh, belle main. Bon. Il snap, je snap pas. Euh... Ouais je la garder en main en vrai hein. vu que je suis sous Elysium euh... ça sert à rien de la jouer T1 franchement je vais pas faire Bishop T2 j'ai envie de prendre l'information voilà ça c'est cool à choper on peut même encore attendre à un moment faut pas grider non plus non, je vais faire ça Ouais, c'est Mysterio à, sur euh, avec Bass, ça fait 3 sur chaque euh, ligne. C'est assez intéressant. Ah, il y a le Lock. Heinstone Lock. Ouais, j'avoue qu'Elysium Elysium avec Lock Joe, ça a piqué. Je pense qu'il y a peut-être moyen parce qu'il y a le cage et tout. On peut quand même faire un truc assez fat, sachant qu'il peut se bloquer aussi à gauche. Hein. Techniquement, ouais. Pas comme ça. Ah, j'avoue qu'il y a pas mal de lieux qui vont l'aider là. J'avoue, j'avoue. Il y a pas mal de lieux qui vont l'aider. Après, euh, on a chang dans notre deck. L'Enchantress, elle sert pas dans ce match-up. Surtout contre euh, Armor. Armor avec euh, Shuri Zero. Ou alors contre euh, les decks Valkyrie. Hein, typiquement, contre son match. Euh... Vous voyez, ce deck-là, contre le match-up précédent. Dans le match-up précédent, il aurait été génial. Hein, avec ses Blue Marvel, et ses Patriotes. L'Enchantress, elle aurait été instant win. Hein. Vous voyez c'est pour ça qu'il n'y a plus Killmonger. Là ça a une version contrôle mais il n'y a pas Killmonger dans ma liste, parce que bah, lui il en profite aussi, il joue Death. Donc il y a beaucoup quand même de Thanos qui joue Death et à la base Killmonger c'est pour gagner les Thanos, enfin c'est pour être bien contre Thanos. Donc euh, ça n'a pas de sens si en fait tu, tu l'aides plus qu'autre chose. Je prends la foudre là. Oh, la sortie elle est quand même strong. Hein. Dino, bon Dino ça prend enchantress. Bon ouais super ça, en vrai à gauche on est pas mal gaffe il peut y avoir killmonger quoi ah oh là là la sortie elle est incroyable la sortie elle est mystique hein oh, mon dieu C'est pioche son deck et tout je me bats mais franchement je, je devrais pas Attends, s'il n'avait pas l'Ockjaw c'était pas ça donc il fallait quand même rester mais c'est ça à toi de jouer Ouais c'est un massacre là. C'est un massacre mais on va perdre que deux, très souvent. On va perdre très souvent que deux. Ouais, il faut pas piocher la Serra là, on en a pas besoin. Hein. Faut piocher Absorbing Man ou euh, Hitmonkey. Hein. Ou Luke Cage. Enfin, Luke Cage aussi. Luke Cage, Hitmonkey ou Luke Cage Absorbing. Bah Luke Cage Absorbing ce serait pas mal. Mais bon là j'avoue que, ouais, belle sortie. Avec toutes ces pierres là. Ouais, il a un beau petit deck. Ok. Magneto, bon on s'en moque. Les pierres. Odin. Odin, c'est chiant parce que ça prend pas de chi Ça prend chang chi Pas de à toi non, ça lui laisse une place. Peut-être faut ce mat maintenant, mais... Non, parce qu'il y a, y a Chavez. Ah, dommage, hein. Il a bien fait de péter le lieu. Ça m'ennuie. Bon, ça fait des points, hein. Je crois qu'on qu va faire les points ici, hein. Je pense qu'on va juste faire les points ici Bon il a l'init En fait je me dis avec Absorbing chang est-ce qu'il n'y a pas moyen au mid et à gauche A gauche, on lui enlève 9. Nous, on, a, on a 9. Non, vous voyez, à gauche, on perd quand même. Hein, à Chang à absorbing Chang-Chi. C'est ouf, hein. J'ai envie de tenter quand même. Chang-Chi, absorbing. À gauche, ça marche pas. Hein. J'ai 6, je passe à 9. Détruit que sa Chavez. Il a 5, ouais. Dommage, dommage, hein. Je vais tenter ça, c'est un peu fou, mais... Ah, GG. Bien joué, le Doom. Ah, il manque vraiment pas beaucoup à gauche, hein. À gauche il manque vraiment... Genre une petite Angel. Euh, un petit peu de points... Ouais j'ai... Un petit peu de points à gauche. Et c'était bon. Là je suis vraiment pas loin aussi. Ouais hyper intéressant. En fait finalement ce qu'il fait gagner... C'est ce Bishop qui se déplace. Après remarque au mid j'aurais peut-être pas eu assez finalement. Mais... Tricky hein. Tricky il a une super sortie. Et je pense qu'à la fin il sue un peu. Et il se dit... Ok ok c'est chaud. Parce que ma sortie était la meilleure sortie du jeu. Avec les meilleurs lieux. Et pourtant... J'étais pas si bien à la fin. Donc je pense que là, je l'ai fait un peu flipper et c'est intéressant. J'ai à snap. J'ai pas snap parce que j'ai que cet Angel. Mais le fait que lui ne snap pas aussi, c'est intéressant pour nous. Ça donne un peu d'informations. Après, on a vu que même avec un Lockjaw, on pouvait gagner. Hein. En fait, Raptor ça l'aide plus que moi. Mais là, je snap pas par rapport à Raptor. Parce que dans l'absolu, je devrais pas snapper vu qu'il y a Raptor. Mais je snap parce que j'ai la Serra. Luc, tu père. Ok, on va là. Intéressant. Va-t-il Lockjaw. Va-t-il Wave. Ah Lockjaw, c'est chier. Bon, il ne faut pas euh, le quand même. Ça n'enlève pas beaucoup de choses, mais c'est de prendre l'Ich. Le leash. Peut-être que je vais Chang-Chi maintenant. Ici. On curve. C'est lui qui a l'init. Je crois que je vais changer on curve. Nice. Nice. C'est super ce plaît. Ça me met vachement bien. On a chaté qu'il ait des grosses créas, hein. Ouais. Là, on a chaté qu'il ait des grosses créas, mais... allez le faire aussi, hein Ok. Bon il faudrait top decker euh, Mysterio Mysterio avec Bishop et, Myst et, et Angel c'est incroyable Surtout avec euh, Hitmonkey également On est loin d'avoir gagné hein. Même si à gauche on a pas mal de points Il a pas snappé c'est intéressant Il voulait pas miser trop dans cette game Vous Voyez parce que moi j'ai snappé et Lui il avait Lockjaw il aurait pu contre-snapper Mais ça c'est intéressant aussi et il a voulu garder... Mais ça, c'est le... vraiment le... Je sais pas s'il joue au poker, mais c'est vraiment le côté joueur de poker. Genre... Euh... Je veux garder le pot petit, quoi. Enfin petit. Je veux pas... Je veux pas trop risquer alors qu'il y a quand même beaucoup d'aléatoires. Playstone. Bon, c'est loin d'être fini hein, parce qu'il a plein de pierres. Ah, flûte. Bon, en vrai, techniquement, on, euh... On peut jouer des cartes. Hein. Ça dépend ce qu'il a là. Timestone, ça me va. Bon. Je peux jouer deux cartes. Lui, une seule. Sur Doom. Genre Doom là. On va dire qu'il va Doom, non? Pas sûr. Il peut me magnéto, non Il y a des chances qu'il joue Doom, non Franchement, le Doom, il est fort, non Or, Doom euh, là, ça fait 8, 11. Le Doom est pas mal. Si je veux battre Doom, faut que je fasse ça. Et ça. Je pense qu'on va miser sur Doom. Miser sur Doom ici. ne pas tourner autour de tout. Donc ce sera Doom. Le problème, c'est que si je vais au mid, il gagne à l'écart avec Doom. Si je fais Azmat mid et je vais à gauche, ouais, je crois qu'il gagne avec l'écart. Lui, il a fait mal quand même. bon. Ok. Plus le bishop. Ego. Je suis ego. Et ceci est mon domaine. Snap! <rire> C'est le démon en moi qui a, qui a, pris, qui a pris possession. Le a le snap. Let's go, let's go. Je perds toujours sur Ego. Mais hein, je me dis un jour je vais gagner. <rire> en vrai ma main est pas bonne. C'est bon. Son deck peut aussi faire n'importe quoi. J'avoue que ma main est pas bonne. En fait ma main est pas curvée. Ah ça c'est bien. Non, pas au mid enfin. Ouais. Ouais, vous voyez, il se bloque un peu. Le bishop. Oh zut. Pas ah, baste, hein. Bishop, ok. Oh non. Oh non Ah, il reste un tour. Mysterio, mysterio, joue Mysterio. Joue Mysterio. Vamos. Wave, ok. Stone, oh la chatte. Bon j'ai quand même des points au mid. Faut juste que ça bourrine sur Nidalevelir quoi. Je quoi. quand même derrière encore une fois. Putain hein. mais Lego je suis tout le temps derrière, c'est pas possible. Hein. Je me plains mais... Je joue Serra, hein. ok. Ah Thanos Bon, bah je gagne sur euh, Enchantress à gauche ou Bourrin à droite. Voilà, bah, il peut tout jouer. Hein. Va-t-il le faire dans l'ordre Ça c'est horrible. Eh, hey. pas mal ça. C'est pas dans l'ordre mais je crois que ça me fait gagner à droite. Faut juste pas qu'il gagne au mid. Prends bon, pas le Soulstone vu que j'ai Luke Cage. Oh, vamos. Bon, je gagne sur Ego, première fois. <rire> vamos. J'ai gagné le meilleur joueur du monde. Deux fois d'affilée. Je suis officiellement le meilleur joueur du monde. Let's go, bam c'était un beau match. Hein. Bon, Ego, c'était rigolo. On a bien fini, hein. franchement, avec Ego, là. En plus de... Quand tu tryhard et que t'as Ego, c'est horrible. Mais bon, là, il s'est... Est, il est, il euh... Comment dire il a joué le jeu. Franchement, il a joué le jeu euh, de Snap sur Ego. Ouais, c'était un, un sacré match. C'était un sacré, sacré match. Euh, ouais, il me fait « Well played. What a final game, XD. » J'avoue que c'était fou. Euh, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié euh, cette vidéo. Euh, voilà, j'essaierai de, de contacter lambi pour euh, faire également un match contre lui. Et puis, euh, voilà, n'hésitez pas s'il y a des noms comme ça qui vous... Euh qui vous inspire pour les, pour les prochains euh, battle mode comme ça, la vidéo du dimanche. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde